The garden, le jardin. The gardener, le jardinier. To cut the hedge, couper la haie. To mow the lawn, tondre le gazon. To attend to or look after, s'occuper de. You will look after the flowers. Vous vous occuperez des fleurs. The word for to nag or scold, gronder. See you soon. À bientôt. Par ici, jeune homme. Oh, quel joli jardin. Alphonse. Oui, madame. Voici votre nouvel assistant. Il va vous aider au jardin. Oui, madame. Il va couper la haie et tondre le gazon. Puisque vous êtes trop vieux pour le faire. Oui, madame. À partir d'aujourd'hui, vous vous occuperez seulement des fleurs. Euh, je m'occuperai seulement des fleurs, oui, madame. Pas de la haie, ni du gazon. Euh, oui, madame. Euh, euh, non, madame. Bon, à bientôt. À bientôt. Oh. Quelle gentille vieille dame. Oh, quelle gentille vieille dame. Elle me gronde toute la journée. Elle n'arrête pas de me gronder, gronder, gronder. Oh. Pauvre monsieur le jardinier, la vieille dame vous gronde. Bah, du matin au soir. Du matin au soir. Oh. Alors, c'est vous qui vous occupez de la haie et du gazon. Alors allez-y, coupez la haie, tondez le gazon. Coupez la haie, tondez le gazon. Avec quoi? Avec ça et ça. Avec ça et ça, ah. couper la haie. Oh. Yeah. Monsieur le jardinier, la haie est trop haute et ça, c'est trop lourd. <mère> couper la haie, to cut the hedge. Tondre le gazon, to mow the lawn. S'occuper de, to attend to. Gronder, to nag. A lawnmower, une tondeuse à gazon. A garden hose, a tuyau d'arrosage, a hose for watering, pour arroser. A pair of garden shears or hedge clippers, une cisaille à haie, related to the word for scissors, des ciseaux. A clothesline, une corde à linge. The expression quel malheur means what a tragedy qu'est-ce que vous faites? J'essaye de couper la haie avec ça, vous m'avez dit. Je ne voulais pas dire la tondeuse à gazon. Ah, c'est pour tondre le gazon. Oui, c'est pour ça qu'on l'appelle une tondeuse à gazon. Mmh. Mais pour la haie, on se sert de ça. Ah. Ouf. On coupe la haie avec ça. Non, ça c'est un tuyau d'arrosage pour arroser. Ah bon? Ah, je voulais dire ça. Ah! Les ciseaux! Pas les ciseaux, c'est une cisaille à haie. Une cisaille à haie. Oui, alors coupez la haie. Coupez la haie. Mais faites attention à la corde à lèvres! Quelle corde à lèvres? Oh! Quel malheur! Quel malheur! Oh! La vieille dame va me gronder. Oh oui, la vieille dame oh. va vous gronder. Oh! Quel malheur! Oh. Moi, je m'occupe des fleurs et, et vous vous occupez de la haie et du gazon. Le linge est tout sale. Que faire? Je dois le laver. Oh! Avec les tuyaux d'arrosage. Une tondeuse à gazon. A lawnmower. Un tuyau d'arrosage, a garden hose. Une cisaille à haies, hedge clippers. Une corde à linge, a clothesline. To iron or do the ironing, repasser. The word for wrinkled or rumpled clothes, froisser. Il faut repasser le linge froissé. The wrinkled linen must be ironed. Good idea, bonne idée. A garden roller, un rouleau à gazon. It's none of my business. Ça ne me regarde pas. Et hey, Qu'est-ce que vous faites maintenant? Je lave le linge avec le tuyau d'arrosage. <rire> Très bien. La vieille dame va aimer ça. Ah oui, ah bon? Et après, vous allez le repasser. Le repasser? Mais oui, quand le linge est froissé, il faut le repasser. Oh oui, bonne idée. Le repasser. Oh oui. Avec le rouleau. Ça ne me regarde pas. Qu'est-ce que vous faites, jeune homme? J'ai <rire> lavé votre linge avec le tuyau d'arrosage. <rire> vous avez lavé mon linge avec le tuyau d'arrosage? Oui. Et maintenant, je le repasse avec le rouleau. Vous le repassez avec le rouleau à gazon? Oui, parce qu'il était froissé. Vous savez, tout froissé. <rire> Et vous, Alphonse, que faites-vous? Moi, je m'occupe des fleurs, madame. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas, madame. Ça ne me regarde pas. Moi, je m'occupe de vous. Repasser, tout à iron. froissé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 Avec ça et ça, ah. coupez la haie. Monsieur le jardinier, la haie est trop haute et ça, c'est trop lourd. Qu'est-ce que vous faites? J'essaye je, de couper la haie avec ça, vous m'avez Je ne voulais pas dire la tondeuse à gazon. Ah, c'est pour tondre le gazon. Oui, c'est pour ça qu'on l'appelle une tondeuse à gazon. Mais pour la haie, on se sert de ça. Ah.